Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre cours de français, bienvenue comme d'habitude. Euh, et aujourd'hui, nous avons un invité. Donc aujourd'hui, le cours va être un peu euh, plus riche que d'habitude. Alors, donc euh, en attendant les commentaires les personnes qui nous parlent, Bonjour, no veo todavía mensajes, saben que hay un pequeño tiempo entre el momento en que ustedes escriben y el momento en que lo vemos. Bonjour Luz Dani, es el primer mensaje que veo. Bonjour, bonjour. Donc, bonjour Luz Marina. Donc, bonjour Brenda, bon, bonjour Nidia. Como d'habitude, en attendant que les gens arrivent, euh, rappelez-vous que nous avons un blog et aussi un Moodle. Et sur le Moodle, vous pouvez en plus poser des questions. Ok Donc, rappelez-vous, curso de français, et linkayfr slash français, comme c'est no, normal, si Et voilà. Bonjour, euh, et... Bonjour Nidia, non, c'est si tu bonjour Nidia. Donc, rappelez-vous, on est à la séance 34, la semaine 17 sur 24, nous sommes en 6 semaines, si Et aujourd'hui, c'est moi, évidemment, parce qu'on est jeudi, mais tous les mardis, c'est Alejandra. Rappelez-vous que les cours sont enregistrés dans notre plateforme. Rappelez-vous aussi que nous avons comme partenaire l'association LinkAid dont je fais partie et Colombiano Sune qui est le programme de la chancellerie. Recuerden voilà que ce sont nuestros partenaires, los que nos partenaires, qui nous patrocinent. Et euh, ok on va faire d'abord une petite révision du passé composé évidemment pour euh, nous remettre un peu dans, dans la boucle ok hola Jahaira, hola Carlos hola Deidi, hola Esmeralda donc rappelez-vous le passé composé c'est très facile donc ma journée c'était comment ma journée Bonjour Sandra, bonjour Diana. Donc voilà ma journée d'aujourd'hui. Je, le verbe c'est commencer à travailler à 9h. Marie, le verbe c'est arrêter 10 minutes pour faire une pause à 11h. Elodie et Bernard, le verbe c'est recommencer à travailler à 11h10. Nous, le verbe c'est déjeuner à 12h45 et on, le verbe c'est finir, de travailler à 17h. Alors, est-ce que vous vous rappelez comment faire tout ça en passé composé Je vous lis. Bonjour Diana, bonjour Patricia. Estoy aquí cuadrando con nuestro invitado de hoy, porque hoy tenemos invitado, ¿eh? Ok, donc, bonjour Luzdani, ah oui, Luzdani ya te había dicho, bonjour Margot, donc, je vois des réponses. ¿qué es que dice? Ah, Dady, hay una cosita pero tienes razón pero hay una, un pequeño cambio a hacer ya Jair estás conjugando en presente rappel toi en fait le passé composé, el curso de la clase pasada vimos cómo hacer el passé composé donc bueno re, respuestas, respuestas bonjour Katia ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Tenemos que revisar un poquito. ¿eh? Yo preví eso, entonces tengo una pequeña ficha de revisión. Entonces, j'ai commencé, très important. Por eso, Dedy tenía razón, pero recuerda que cuando tienes «je» y tienes una vocal, después tienes que hacer la apostrofe. ¿Ok? ¿Ok? Luz Marina, recuerde le verbe avoir. C'est très important. Ok. Claudia, très bien. J'ai commencé à travailler à 9 heures. Si vous voyez, je fais un petit changement. Et c'est je le quitte de la pantalla. Pourquoi Parce que nous devons faire le apostrophe. Ok. C'est très important. Hein? Donc, Marie... Arrêter, c'est comment Marie pour arrêter, 10 minutes pour faire une pause à 11 heures. Bonjour Marie, ça Très bien Claudia, Marie, quelle est la forme de Marie, de « elle » pour le verbe « avoir » Je vois que, que ça va très bien. Très bien, Esmeralda. Très bien, Carlo Mauricio. Donc, Marie a d'abord, parce qu'il faut conjuguer les verbes avoir, Marie a arrêté, arrêté, très bien. Très bien, Margot aussi. Dix minutes pour faire une pause à 11 heures. Alors, Elodie et Bernard. Elodie et Bernard. Elodie et Bernard. Alors, Elodie et Bernard, quelle personne de la conjugaison verbale? Si tombons comme une personne de la conjugaison, c'est deux personnes, donc c'est un pluriel. Et c'est la troisième personne du pluriel. Donc, le verbe avoir et le participe passé de recommencer, c'est on. Un... Ah, que euh... Qu'est-ce que hice? Bueno, ah, uh... no hice este cambio. Est-ce que vous avez vu la réponse on recommence, on recommence. Donc, rappelez-vous, ça c'est pluriel, troisième personne, du coup c'est on. Et rappelez-vous que pour le verbe recommencer, comme c'est un verbe principal, pour faire les participes passés, c'est invariable. Recomencé. Ok. Nous, ya bah, les mostré la respuesta. Ya, ya puedo pasar directamente. Nous avons déjeuné. Nous avons, on fait la liaison. Recuerden que la liaison est, esta ese que no se pronuncia, la juntamos con esta. Nous avons déjeuné à 12h45. Et on rappelez-vous on on c'est une forme impersonnelle pour dire nous c'est un synonyme de nous mais la conjugaison c'est la même de marie c'est la même de euh, bernard c'est la même de il c'est la même de elle du coup on a fini on a fini ça n'a pas de rien on estamos connaître on a fini de travailler à 17 heures. OK Donc petit rappel. Je prends la personne. Je conjugue les verbes « avoir. Et puis je quand le verbe finit en er, j'élimine élimine, j'élimine le r er, et j'ajoute un accent. OK Ça c'est le participe passé du verbe des verbes qui finissent en er. Et pour le verbe qui finissent en ir, attention parce que que les digo una gran attention Ahora les voy a mostrar un poquito, pero no tratamos mucho los participe passé parce que primero queremos que que integren la la mécanique, OK La mécanique est avoir participé vous savez, on con ER. Alors, con IR, c'est un peu plus compliqué que ça. Si c'est un verbe régulier, si c'est un IR, verbe régulier, la seule chose à faire, c'est éliminer le R. On a fini. OK Después vamos a hablar parler d'autres participes. OK, très bien. Donc, qu'allons-nous faire aujourd'hui on est le jeudi 4 novembre 2021. On va vous raconter une histoire. Et on va parler de passé composé, deuxième option. Et on a un invité. Voilà. Pregunta de Patricia. Fini lleva tilde? Non. En français, en francés la única que lleva esta tilde, la única lettre est la E. La I no, ¿por qué? Porque recuerden que en francés todas las palabras son agudas, todas tienen el acento al final. Entonces yo no necesito una tilde en la I para saber qué tengo que pronunciar la I, porque de una la I se pronuncia, no como la I, e, por eso la E tiene una tilde porque no se pronuncia al final. Y dos, siempre va a tener el acento tónico, siempre va a sonar fini. Nunca, nunca se va a decir fini en francés, eso no va a existir. ¿Ok? Très bien, donc, je vous rappelle, raconter une histoire, le passé composé et l'invité. Donc, aujourd'hui, notre excuse pour parler, ça va être une demande de mariage. Ok Donc, la demande de mariage, j'imagine que vous reconnaissez le mot « mariage » une demande, attention, parce qu'en français c'est un faux ami ça c'est un faux ami recuerden que los faux, falsos amigos son palabras que uno cree que significan lo mismo en français et en espagnol mais en réalité, significan cosas quizás que son, que no tienen nada que ver en los dos idiomas por ejemplo la palabra demande no es una demanda en el sentido jurídico la palabra demande es una petición ok donc, la demande de mariage. On va voir une demande de mariage. Donc, Créteil, il monte un vrai scénario pour sa demande de mariage. Attention, nous allons voir un article de presse. Ok? Vamos a ver. Bueno, yo, yo cogí l'article original, lo modifiqué para que funcionara para lo que queremos hacer hoy, pero ça, ça sean un article de presse, ok ça c'est un article si ustedes cuando vayan al Moodle o al blog y tengan el archivo de, de la presentación, aquí abajo está el artículo original de donde salió esta noticia y que eh, no sirvió para uh, hacer la um, la Classe l. Ok? Donc, ça, c'est un article de presse. Je veux que vous observiez les actions. Ok? Observez les actions et que vous essayez d'imaginer l'histoire. Je vous laisse lire. Après, je lis pour faire la lecture. Et euh, on va voir. L'histoire de Nicolas. C'est curieux parce que notre invité aujourd'hui s'appelle Nicolas, no mais ce n'est pas le même Nicolas de l'article, ok? Donc, Créteil, il monte un vrai scénario pour sa demande en mariage par Bartolomé Simon. Je vous laisse une minute, une minute et demie pour lire et après je relis, d'accord? El sonido de las sirenas... Alors, d'abord, question de vocabulaire. Quels mots vous ne connaissez pas dans euh, l'article Quel mots vous ne reconnaissez pas, vous n'arrivez pas à euh, comprendre de l'article Ah, Claro, estás viendo una pantalla pequeña y no es todo el texto Alors, soigneuse Soigneuse, c'est méthodique Très méthodique, très rigoureuse Rigoureuse, la rigueur et la façon c'est un synonyme de manière, de manière très rigoureuse ah, une séance, et une séance cinéma c'est une, en on fonction, pero la palabra séance, también se puede usar en muchos contextos donde hay como, como un, Como una ocurrencia de, de algo. Por ejemplo, esta es una ocurrencia de, de una película, una proyección. Pero pueden decir, por ejemplo, una séance de cours. Aujourd'hui, c'est la séance número 34. Es una, la ocurrencia número 34 de este curso. Eso significa la palabra séance, como ocurrencia. Pero en este sentido es como la función de cine. Uy, oui, Alejandro, con una sesión. Ok, Clara, pour toi qui ne no peux pas voir, je vais okay? Donc, Créteil, il monte un vrai scénario pour sa demande en mariage par Bartholomé Simon. Attention, Bartholomé Simon, c'est le nom du journaliste. Ok? Nicolas, habitant de Maison-Alfort, a demandé à Alice un mariage d'une façon très originale. Il a monté tout un cinéma. Il a prévu cette, séance, cette demande en mariage de façon très soigneuse. Il y a cinq mois, il a eu la grande idée demander sa copine Alice un mariage dans une salle de cinéma. Quand Nicolas a demandé au patron des cinéma-palais à Créteil, il a accepté de jouer les jeux. Le cinéma. Les invités des proches sont arrivés à 18h pour une séance cinéma habituelle. Alice et une amie sont arrivés exprès un peu en retard. Après quelques bandes annonces, quelques cours mettant en scène Nicolas et ses amis sont apparus à l'écran. Puis un film a commencé à montrer, la, à montrer leur vie des couples. Finalement, Nicolas est apparu devant la scène et a fait la demande. Alice a dit oui. Aquí se me fue un de, ese de no olvídelo, en la relectura se me olvidó quitarlo. La única que se me olvidó. Ok, donc qu'est-ce que vous avez compris de l'article de presse qu'est-ce que vous avez compris de l'article de presse comment est-ce que comprendieron me lo pueden decir en espagnol racontez-moi, qu'est-ce que vous avez compris Qu'est-ce que vous avez compris? Racontez-moi. Donc, Luz Dani me dit, il y a une proposition de matrimonio. Ok, il y a une proposition de matrimonio. Là, c'est oui. Très bien, Luz Dani. ¿Qué más me pueden decir? ¿Qué dice Claudia? Ah, una solicitud de matrimonio en una sala de cine donde el señor proyectó la vida de ellos juntos y la mujer aceptó. Ah, Heidi es una es un municipio que queda cerquita de París. Créteil y Maison-Alfort son dos municipios que quedan al lado de París. Recuerden que París es una ciudad que es relativamente pequeña, y en la ciudad, uh, la ciudad es un departamento, en realidad, París es una ciudad-departamento, y París está rodeado de tres departamentos, y el departamento uh, saint Marne, creo que se llama, que es el donde está Maison-Alfort y eh, Créteil, y Créteil es la capital, por, por decir así, del departamento uh, Seine-Marne. Es el número 94, aquí todos los departamentos tienen un número, la gente es, a veces se, se ubica más fácil por el número que por el nombre, sobre todo en París, en los que rodean a París. Ok. Uh, ok, Alejandro nos dice Nicolás le pidió matrimonio a Alice en una sala de cine le pidió el jefe de la sala de cine que si sí lo podía hacer y él aceptó entrar en juego muy bien ¿qué dice Margot? Nicolás ha hecho una demanda de mariage a Alice muy bien Margot Alejandro mientras estaban entretenidos viendo algunos anuncios apareció Nicolás en la pantalla y le pidió matrimonio Ella dijo que sí muy bien et Luz Marina dijo que le dijo que se quería casar. Très bien. Donc, maintenant, maintenant, je veux que vous observiez. Euh, tac, tac, tac. Observez les actions, les actions qui sont signalées dans l'article. Quels sont les verbes signalés dans l'article? Yo sé que algunos no pueden leer porque el, te el texto no pensé que lo estuviera leyendo en un teléfono, pero ya sé que es en un teléfono y no vuelvo a poner textos tan largos. Eh, la próxima vez lo corto en dos, ¿ok? Donc, donc, donc. ¿Qué acciones vous reconnaissez? ¿Qué acciones vous pouvez uh, observer dans le texte. Ah, hey, hein, tu un bon téléphone. Quizás no que tout le monde n'a pas un bon téléphone. Ok. Quelles actions, quelles actions vous reconnaissez Quel verbe au passé composé vous reconnaissez alors Margot nous dit a monté, Alejandro nous dit a prévu alors, il a monté tout en cinéma et ça c'est très es facile pour entendre, montant un ciné. Es c'est une expression qui veut dire que c'est una une histoire okay? monté un cinéma en français c'est une expression pour dire inventer une histoire un peu un peu trop élaborée des fois ok qu'est-ce qu'on nous dit d'autre a prévu, a monté a demandé à accepter. il a prévu très bien très bien, très bien donc Nicolas Habitant de maison Alfort a demandé Alice un mariage d'une façon très originale. Il a monté tout en cinéma. Il a prévu cette demande à un mariage de façon très soigneuse, ok? ¿Qué me dicen por acá? Ah, oui, veo, veo que están sacándome bien la lista. Monté, acepté, demandé, son arrivé, très bien, Alejandro. Y l'a U, très bien. Hizo un video o una película, puede ser, sí, hacer un video. Lo que a veces nos enseña, hacerse un video es... En français, existe l'expression se faire un cinéma, hacerse une película, c'est comme montarse un vidéo. En espagnol, c'est exactement la même traduction. Ok, il a prévu cette demande en mariage de façon très soigneuse. Il y a cinq mois, il a eu la grande idée de demander sa copine Alice un mariage dans une salle de cinéma. Quand Nicolas a demandé, au patron des cinémas palais à Créteil, il l'a accepté. Très bien. Les invités des proches sont arrivés et là, on introduit une chose nouvelle. Les invités des proches sont arrivés à 18h pour une séance à cinéma habituelle. Oh. Alice et une amie sont arrivées exprès exprès ça veut dire à euh, proposito quand on a quelque chose à proposito comme on dit aposta un peu en retard après quelques bandes d'annonces quelques cours mettant en scène nicolas et ses amis sont apparus à l'écran sont apparus à l'écran puis un fil a commencé à montrer leur vie de couple recuerden que c'était, c'est fou. ok finalement Nicolas est apparu devant la scène et a fait la demande Alice a dit oui ok, très bien bueno, preguntas, preguntas Alejandro nos pregunta, ¿cuál es la diferencia en la pronunciación entre moi y moi? Ah, ok, Alejandro, cuando tú dices la primera palabra, moi, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, tú dices moi, como cuando dices yo, moi, moi. Pero cuando tú dices moi, moi, no sé si tú lo escuchas, pero yo uso la nariz como si tuviera gripa. Y ahí es donde está la diferencia. Moi tiene una nasal, la N. La N y la M son letras nasales. Por eso, cuando hay una M una N, uno hace nasalidad. Y eso hace que uh, tú puedas diferenciar entre moi y moi. ¿Ok? Oui, c'est un son nasal. C'est un, c'est un nasal. Ok, très bien. Donc voilà notre texte avec le, euh, le texte en rouge. Donc première chose qu'on va faire, on va organiser, on va organiser les actions dans, une, dans, une, dans un axe temporel. Okay? Vamos a hacer un eje temporal, hacer una línea del tiempo. Et on va mettre les actions en ordre. OK? Donc, première action. Nicolas a demandé à Alice un mariage. Deuxième action. Nicolas a monté en cinéma. Troisième action. Nicolas a prévu cette demande. Quatre. Nicolas a eu. Attention! normalmente EU se pronuncia E, pero cuando es el verbo AVOIR, porque este es el verbo AVOIR, todas las conjugaciones del verbo AVOIR que tengan esta grafía se pronuncian como si no existiera la u. E. Es una excepción de pronunciación, es difícil al inicio, para mí fue horrible, pero al final la integré, recuerden eu, eu se prononce e e e pero si es el verbo avoir en un tiempo pasado porque generalmente esta grafía solo se encuentra en el pasado de avoir se pronuncia como si la i e no existiera es decir u u Ok? Nicolas a eu la grande idée Nicolas a demandé au patron du cinéma. Le patron a accepté de jouer les jeux. C'est là que c'est implicable. Ok. Les invités sont arrivés. Alice et son ami sont arrivés. Des cours sont apparus à l'écran de courts métrages courts métrages les qui connaissent un peu de cine, un peu de du ciné en espagnol eh, comprendieron que c'est esto. court métrage Son court cortos ok un film a commencé à montrer leur vie de couple Nicolas est apparu devant la scène. Nicolas a fait la demande. Et Alice a dit oui. Donc, on va organiser les actions dans un axe temporel. Oh, aquí va empezar el tiempo, en este lado. Et aquí va terminar. Okay? Ça, le temps commence ici et finit ici ok donc est-ce que l'action une, l'action une va plutôt là plutôt là ou plutôt là donc gauche, à gauche au centre ou à droite à gauche au centre ou à droite. D'onde va? À gauche, au centre, à droite. Où est-ce que je place cette action? D'onde pongo cette action? En el, en el eje, d'onde la pongo? Pas de réponse quand même. Ah très bien, Alejandro. À droite. L'action 1 commence ici. Très bien, à droite. Très bien. Attention. Recuerden que estamos poniendo el orden de las acciones no el orden en que aparecieron en el texto, sino el orden en el que ocurrieron, ¿ok? Donc, la acción 1 va ici, a droite, recuerden que droite se escribe D-R-O-I-T-E, a droite, Très bien. Deux, l'action de Nicolas a monté un cinéma. Nicolas a monté un cinéma à gauche, à droite, au centre. Alejandro nous dit à gauche. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec Alejandro? Luzdani Dani nous dit aussi à gauche. Gladys nous dit à gauche. Ah ben oui, à gauche. Nicolas a monté un cinéma. Rappelez-vous que monter un cinéma, c'est imaginer quelque chose, ok soit réel, en este caso il a fait une prévision, un programme mais il peut faire une vidéo qui n'existe no hein. très bien 3, Nicolas a prévu cette demande plutôt du côté du 1 ou plutôt du côté du 2 l'action numéro 3, est-ce qu'elle accompagne l'action numéro 1 ou est-ce qu'elle accompagne l'action numéro 2 Bueno, no las vamos a hacer todas porque si no se nos va el tiempo. Vamos a hacer unas tres o cuatro. Ok, Fernanda, ¿qué es que tú dices? Ah, bien, sí. Oui. ¿Por qué? Porque montar un cinema es un sinónimo de prevoir. Ok, recuerden que en el contexto no significa que cuando uno diga montar un cinema es prevoir una demanda de mariage, no. Lo quiero decir es que esta expresión la usamos porque prever, prever o montarse una película en este caso son sinónimos, pero son sinónimos contextuales, no significa que siempre montar un cinema signifique prever, ¿ok? Donc, 4, Nicolas a eu la grande idea, ça accompagne tout ça. Si ustedes ven, todo esto envía hacia la misma idea, es una idea que se repite en el texto. Nicolas a demandé au patron du cinéma, voilà, il a imaginé d'abord, il a imaginé et après, et seulement après, il a exécuté. Ça, c'est l'exécution, c'est euh, faire l'action prévue. Ok, il a prévu, puis il a exécuté, et le patron a dit oui. Voyez? Vean que lo que nous viendo acá ici est ce qui s'est passé. Premier, nous voyons qu'il y a de façon simultanée parce que c'est la même idée dicha de otra façon. Et puis il y a l'exécution. Il a demandé, et le patron a dit oui. D'accord. Et puis, les invités sont arrivés. Où va cette action? Plus vers le centre, dit Luzdani. Vous êtes d'accord? Ça va plus vers le centre? je bueno, ne no le dis exactement centre, mais tiende vers le centre. Quand je dis tend, c'est parce que la puse ici, parce que ces idées Et pourquoi? ¿Cuánto tiempo pasó entre esto y esto? ¿Quién se acuerda? ¿Cuánto tiempo es pasé entre la acción 6 y la acción 7? ¿Cuánto tiempo? ¿Quién se acuerda en el texto cuánto tiempo había pasado? Entre la acción de imaginar la historia y hacerla de mon de maya, ocho horas. ¿Estás segura, Alba? Dieciocho horas. Mm. Recuerden que en el texto había. Algo que les indique le temps. Euh, il y a cinq mois, il y a cinq mois, il a eu la grande idée. Il a fait, il a, il a imaginé, il a imaginé la demande il y a cinq mois recuerden que ilia es una expresión que significa hace en este caso temporal o hay cuando quieren decir hay una hay una botella encima de mi escritorio bueno no es una botella pero sí es una botella metal pero cuando la usan con tiempo significa hace ilia literalmente no significa nada eh, en español quiero decir la traducción no, no nos dice nada pero significa hace cuando hablan de tiempo y significa hay cuando quieren expresar que algo existe por ejemplo hay en mi escritorio hay una USB una llave USB en el francés se llama una clé USB ¿ok? Donc très bien Donc, l'action 8, la 7, les, les invités sont arrivés. L'action 8, c'est que Alice et son ami sont arrivés à leur tour 15 minutes après. Okay? Ils sont arrivés en retard. Et puis, des cours sont apparus à l'écran un film a commencé à montrer leur vie Nicolas est apparu devant la scène Nicolas a fait la demande bien que c'est une action la pose en simultané parce que la 12 et la 1 l'action numéro 2 et l'action numéro 1 sont en réalité la même action ok? et finalement Alice a dit oui Les voy a decir por qué hice esto en una línea de tiempo y por qué hice puntos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de passé-composé, on parle des actions ponctuelles. Cuando hablamos de passé-composé, estamos hablando de acciones puntuales. Cuando veamos el imparfait, el imparfait, vamos a ver cuál es la diferencia. Pero cuando ustedes piensen en passé-composé, piensen en puntos en este, en este eje temporal. ¿Por qué? Porque cuando veamos otro pasado que se llama LAMPA, vamos a ver que es diferente y vamos a ver gracias a este mismo método en qué se diferencia. Ustedes normalmente son hispanohablantes, entonces para ustedes esa diferencia va a ser facilísima, va a ser complicada para gente que solo habla inglés, por ejemplo, que no tienen esa diferencia de pasados, que nosotros sí tenemos. ¿Ok? Por ahora, cuando piensen en passé-composé, piensen en una línea del tiempo y piensen en puntos. Cada acción es un punto, ¿ok? Bueno, ese es mi lado lingüista, eso es un, se llaman acciones perfectivas, porque hablan de una cosa que empezó y terminó, por eso son perfectas. Vamos a ver que la diferencia de las imperfectivas, como el imperfecto, es más... Y es más difícil saber cuándo empezó y cuándo termino. ¿Ok? Très bien. Bueno, alors. Uh, Alejandro me dice, ça, ça s'appelle axe temporaire. Sí, eso se llama, lo, lo que esto es un eje temporal. Y en francés, eje. Eje. Ah, tac, tac, Creo que es esta. Ah, sí, no, no me acuerdo por qué. explicación. En francés, axe significa eje. ¿Ok? Hola Nora. Bonsoir atención, es un falso amigo del inglés, ¿por qué? porque en inglés Ax creo que es uh, así se escribe, no recuerdo en inglés está más bien tengo que ver el, la transmisión del curso de inglés que tenemos por Colombia nos une recuerden que también hay una transmisión de inglés Ax significa hacha en inglés, atención en inglés Ax significa hacha. Pero en francés, ax significa eje. Y ojo que hacha en francés es muy fácil porque hacha en francés se dice h. Ah, ha es mejor. Ha. Ok, Hugo, también llegas tarde ¿Tú no estabas ya en clase? Ça va très bien Nora, merci Entonces, ese eje temporal Por eso se llama le, le, El eje temporal es un, un axe temporal Se pas bien Hugo d'être en retard, ¿eh? Ok, bon, retournons à notre classe. Tac tac, tac, tac, tac, notre axe temporaire. Alors, le passé composé, ça c'est une révision. Attention, je vais faire une petite révision. Il y a deux formes de passé composé. L'option 1... Nicolas a demandé à Alice un mariage Alice a dit oui comment je peux faire le passé composé pour l'option 1 attention je parle de l'option générale ça c'est l'option que vous avez vue avec Alejandra mardi dernier que vous avez vue que vieron vous avez vu avec Alejandra cette option je conjugue les verbes auxiliaires. Quel est le verbe auxiliaire Attention, je les conjugue au présent. C'est très important. Le verbe doit être au présent. Et j'ajoute le participe passé du verbe principal. Quel est le verbe auxiliaire pour le passé composé Très bien, Claudia. Le verbe auxiliaire pour le passé composé, c'est le verbe avoir. C'est comme en espagnol. C'est comme en espagnol, rappelez-vous que avoir signifie deux choses en français. Tener et avoir. En este caso, nous sommes parlant du sens de avoir. Ou que c'est la option 1. Si, Gladys, c'est entre la option 2, mais nous sommes de la option 1. Pour ahora, me cayó agua en el teclado numérico. Le verbe AVOIR, ok, donc, le verbe Auxiliaire, quelle est la conjugaison d'AVOIR? A ver, si vous vous quelle est la conjugaison d'AVOIR? Quelle est la conjugaison d'AVOIR? Mientras ustedes répondez... Ojo, quiero que me digan pronom y e verbo. No me pongan solo el verbo conjugado, pónganme el pronombre que lo acompaña, ¿eh? porque no es el mismo. Es decir, no me, no me Claudia, tienes que poner je, je. Deji. Pon los pronombres, por favor. Mientras ustedes me hacen esto, yo voy a recibir a nuestro invitado que ya está llegando a mi casa. Ya vengo. Obrigado. <laughs> mm <laughs> Voilà, notre invité est arrivé. Bonsoir. Bonsoir. Je vous présente mon ami Nicolas. Oh, vous connaissez Nicolas, c'est le casso, qui peut un le mariage. Bon, voilà mon ami Nicolas. Il vous lit Ok, bon on, on va finir de faire la, la révision du verbe avoir et je vais vous présenter Nicolas qui est Nicolas et vous pouvez lui poser des questions et Nicolas va répondre à vos questions, d'accord Donc, ah bah tu vois tout le monde ouais. dit salut, bonsoir, bonsoir. bonsoir. Nicolas ça parle espagnol, muy bien. <rire> Tranquilo. <rire> Ok, vamos a hacer primero la, la révision, vamos a terminar esta diapositiva, y luego vamos a, a venir à Nicolas. Donc, le verbe avoir, je vois que vous avez répondu. J'ai, tu as, elle, elle ont on a, nous avons, vous avez, ils ont, est-ce qu'elles ont. Très bien, donc, j'ai, Nicolas, elle peut prononcer, j'ai, tu as, il ou elle a, euh, nous avons, vous avez, ils ou elles ont. Ok, le verbe avoir. Donc, rappelez-vous, le verbe principal, demander, er devient demander, E, accent. La prononciation, c'est exactement la même. Ok, on dit demander, demander. Pour les verbes réguliers, attention, les verbes réguliers qui finissent en IR, comme finir, on dit fini. Ok? Et il y a les verbes irréguliers, comme venir, venu, et dire, dit. Ojo que yo les dije, finir régulier, pero venir, también termina en "-ir", et si régulier. Así que, attention. La mayoría de verbos que utilizamos con -ir son irregulares, pero existen verbos regulares que terminan en -ir. Es una cuestión de eh, costumbre, tienen que acostumbrarse. Yo sé que es duro, pero es <ríe> la dura realidad. Y atención, los verbos irregulares tienen formas irregulares, como son verbos irregulares, tienen formas irregulares. Aquí es donde se ve verdaderamente la irregularidad de los verbos en el, en el participase Por ejemplo, finir, fini, régulier, venir, venu, irregulier, y cubrir, couvert irregulier. Cuando les digo que tienen formas diferentes es que a veces son totalmente diferentes la una de la otra, siendo de los dos verbos irregulares, ¿Ok? est très important nous vous savoir pourquoi avec avoir le participe passé est invariable ça veut dire on dit il a demandé il a demandé vous voyez le participe passé il est exactement pareil ok est-ce que vous avez des questions sur ça Ya vamos a darle preguntas a Nicolás, pero por el momento, ¿est-ce que vous avez des questions sur ça? No, no ¿pas de eh, questions? Eh, des fois, il y un petit moment de décalage entre le moment en ils écrivent et le moment où on voit le message. Ok, je vois qu'il veo a pas de questions. Attention, los participios pasados... Uh, es una cuestión de eh, buscar el participio que les convenga. Con los verbos irregulares es muy complicado decirles hay esta regla, porque en realidad como son irregulares justamente a veces son un poco aleatorios. Hay verbos que se comportan de la misma manera, uh, como venir, eh, concevoir, par exemple, venir est venu et concevoir est conçu. Mais je ne peux pas vous dire exactement pourquoi les deux font partie de ce même groupe. Okay? Donc, pas de question, dit Gladys. J'imagine qu'il parle pour tout le monde. Donc, bonjour Nicolas, comment ça va? Est-ce que tu peux te ouais. présenter Nicolas pour, le, pour, les, pour les élèves? Donc, euh, bonsoir à tous. Bonjour plutôt. Donc, euh, je m'appelle Nicolas, moi j'ai 26 ans, euh, je suis né en France, j'ai grandi dans le sud de la France et euh, je suis arrivé à Paris il y a deux mois pour, euh, pour commencer un nouveau travail. Voilà. Donc, alors, il a quel âge Nicolas Il a quel âge Nicolas ben, Rappelez-vous que vous pouvez poser des questions, hein Recuerden que pueden hacerle preguntas a Nicolás. Sí. Ah, très bien Camila, très bien Alejandro, bah, très bien, faites atención, hein. mm. très bien Laura. Nicolás a, pero haganme me hein. Nicolás a 26 años de quelle région bah, bon, pas exactement la région mais de quel point géographique de la France vient Nicolas de quel point alors de quel euh, endroit quel endroit rappelez-vous qu'endroit c'est lieu, un synonyme de lieu Et quel lieu signifie Lugar. Et quel endroit vient... Non. Hugo, non. Nicolas. Ah, Hugo, il ne veut ouais. pas Paris. Hein? Non. Nicolas est arrivé à Paris il y a deux mois. Et c'est. Donc, Nicolas... Bon, je, je, vais, je, vais, euh, je vais faire des réponses. Nicolas. Bien, attention avec un T à la fin, Camilla. Nicolas vient du sud de la France. Oh là là. De la France. Et de quel, quel département euh, Les Bouches-du-Rhône. Les Bouches-du-Rhône, Bouches c'est le département où il y a Marseille. Voilà. Marseille, c'est la capitale du département de Bouches-du-Rhône. C'est la plus grande ville. Du du Des Bouches-du-Rhône Des Bouches-du-Rhône. Est-ce que tu as étudié l'espagnol Oui, j'ai étudié l'espagnol pendant une douzaine d'années. Pendant 12 ans, à peu près. Pendant à peu près douze ans. Douze, attention, il n'a pas dit deux. Non, il a dit douze Duz. Donc Nicolás, bueno, hablemos un poquito en español. Sí. A ver, ¿cómo, cómo te va Nicolás en español? Eh, tranquilo, depende de los días. Pero... <risa> <risa> Más o menos bien, sí, tranquilo, que puedo tener una conversación normal y yo, no. digo, yo digo que tengo un nivel profesional. Nosotros hablamos mucho en español. <laughs> ok, très bien. Nicolas a étudié l'espagnol pendant 12 años, ou 12 ans. Très bien. Nicolas euh... est arrivé à Paris. Ah, ¿no es que nos hemos visto. Justamente vamos a ver eso hoy. Ah, ah. voilà. Ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Donc, Gladys, thème d'aujourd'hui. Vamos a ver por qué porque hacemos la corrección, pero eso no tienes por qué saberlo y entonces vamos a verlo justamente hoy. Nicolás, esta rive a, -ri -a París. Ilia. Recuerden que ahorita les dije, Ilia significa hay, pero cuando mm. hablan de tiempo significa hace. Nicolas, on te pose une question. Non, non je ne connais pas la Colombie. La question de Nidia. Nicolas, connaissez-vous la Colombie Non, Nicolas ne connaît non, pas la Colombie. Je ne connais pas du tout l'Amérique du Sud, malheureusement. Malheureusement, il ne connaît pas l'Amérique du Sud, mais mmh. bon, il faut faire un voyage. Nicolas. Exactement, bientôt, on espère. <rire> Donc, Nicolas espère voyager en Colombie. Ok, Nicolas, il sait un peu espagnol colombiano parce que je le parle beaucoup espagnol colombiano. Il aussi. Ok, donc, on va passer un petit peu au passé composé avec être, parce que c'est un thème très important, et on va faire un peu thème, question. Thème, question, ok? Ah, ultima pregunta de après le passé composé avec être. Nicolas, Atención, Hugo. La, la, la, la pregunta la entendemos, mm. pero bueno, ya vamos a decir. Nicolás va a responderte y luego dice, te muestro cómo se escribe la pregunta. Entonces, qué es la pregunta? ¿Qué es que que has estudiado o qué has estudiado? Pero no es exactamente eso que hay que escribir. Y donc, he uh, estudiado uh, el comercio, el negocio, y uh, también l'histoire historia un poco. Et l'analyse de données, data science. Alors, Nicolas a étudié, a étudié passé composé, mm. alors le commerce, les euh, négociations mm. des pays en espagnol, l'histoire, l'histoire et data science. On dit pareil en français. Ah, data science. Ah. Ouais. Non, la data science. Ah, la data science. Mm. La data science. Donc, anglais français, hmm? mm. hmm? <rire> n'est-ce pas <rire> euh, Si, c'est qu ce que c'est dit. Donc, la question c'est qu'est-ce que « Est-ce que tu as étudié »« Qu'est-ce que tu as étudié ?» Et Hugo a très bien fait le passé composé. « Ou tu as étudié ?» avec un S. « Tu as étudié ?» Et, et l'autre, la, c'était « Qu'as-tu étudié »« Qu'as-tu, -ce ouais. Et c'est une autre forme de te de la même chose. « Qu'as-tu étudié ?» Voilà. Deux façons différentes de poser la même question. OK? Mais pour nous, recuerden que c'est plus facile de faire ça. C'est plus large, mais c'est plus facile. Bon, va à faire Nidia. On va faire le passé composé, connaître. Et puis, on va répondre à ta question. Donc, je vous avais montré ça. Maintenant. On avait vu l'option 1, c'est avec avoir. Ok? Maintenant, l'option 2. Alice et une amie sont arrivées exprès, un peu en retard. Nicolas, c'est pas ce Nicolas. Non, non, non, c'est pas ce Nicolas. Il est célibataire, Nicolas. Nicolas est apparu devant la scène. Donc, dans ben, cette option. Comment je, je fais pour faire l'option Je conjugue le verbe auxiliaire. Vous allez me dire quel verbe auxiliaire. Au présent, attention, c'est très important. Si, vamos a hacer un pasado. Pero el verbo auxiliaire tiene que estar conjugado en presente. Okay? Au présent, et j'ajoute le participe passé du verbe principal. Donc, être, comme dit euh, Hugo, dans cette option, on conjugue le verbe être au présent et on ajoute le les participe passé du verbe principal. Attention, ça c'est la différence avec le verbe avec avoir. Je fais l'accord si nécessaire. Et quand je dis je fais l'accord, vous pouvez voir que apparu et arrivé bon, ah, surtout arrivé, on va prendre arrivé Alice et une amie sont arrivées e accent, aigu. E, e s ça c'est la variation ça c'est l'accord donc, le verbe auxiliaire je vous laisse conjuguer le verbe auxiliaire moi, c'est un normal. ok Conjugué le verbe pour que je me hagan quedar mal con la conjugation. Je vous vois, hein? Donc, je suis, très bien, Claudia, tu es, il, elle, on, et, très bien, et le reste, et les autres, non, mais non, Claudia non est la seule qui est ici, très bien, Sandra, nous sommes, très bien, vous êtes, attention avec vous êtes, il y a un accent circonflexe comme l'infinitif. Ils, elles, sont. Très bien. Bah, très bien. Mais bah. ça n'a rien bien. Muy bien. Donc, et le verbe principal Rappelez-vous. Verbe qui finit en ER. On fait E accent aigu. Les verbes irréguliers, ils font un participe assez irrégulier. Comme apparaître, apparu. OK? Donc, et maintenant, comment je sais quel accord je fais? Comment, comment sais-je que tengo que hacer un acuerdo? Quelle est la différence entre Alice et une amie et Nicolas? Digamos, son dos objetos lingüísticos, estaba hablando de lingüística. ¿eh? ¿Cuál es la diferencia entre Alice y e Unami y Nicolás? ¿Qué diferencia lingüística ven ustedes ahí? ¿Quién me dice? Uh -huh. Ojo, oh, Luz Marina, je suis, tu... ah, no, no, no, estás confundiendo. Claudia, très bien. Il y a déjà féminin, masculin. Et comme dit Camila, il y a aussi un singulier et un pluriel. Donc, il y a deux femmes, c'est un pluriel. Et il y a un homme, c'est un singulier. Mais il y a aussi le fait que Alice et une amie sont des femmes, c'est-à-dire féminin. Et que Nicolas, c'est masculin. Donc, il y a la différence de genre. Le genre, c'est masculin et féminin. Comment je fais l'accord de féminin Qu'est-ce que je fais de différent pour le féminin Miren acá y miren acá. hay de diferente? Dígame, ¿qué hay de diferente? Ya veo una respuesta, très bien. Sandra, oui. Très bien, Gladys. Très bien, Alejandro. Cuando hay un féminin, atención, solamente avec être. Seulement le participe, le participe. Le passé composé avec être, avec avoir, non. Recuerden que quand nous avoir, je le disais invariable. Et c'est le déjeuner très bien. Et se le poser en robo. Parce que si vous avoir, c'est invariable. Mais si le verbe c'est être, pour le féminin, vous ajoutez un E. Comme Alice et une amie sont. Des femmes, en un e ». Pour les masculins, on ne fait rien. Apparu, c'est apparu. Ça ne change pas. Mais il y a aussi le nombre. Il y a le pluriel et il y a le singulier. Qu'est-ce qui est différent pour les pluriels et pour les singuliers Dites-moi. Ça c'est un féminin, mais c'est aussi un pluriel. Et ça c'est un masculin, mais c'est un singulier. Quelle est la différence? Hola Nora, estas classes sont euh, en Facebook Live, toutes qu'elles sont grabadas. Y uh, después vas a ver que voy a poner la, el voy a mostrar el, la dirección en la que puedes ver todas las clases pasadas con todo lo que ya hemos hecho. ¿Ok? Ok, donc, ¿qué nos dicen? Uh, Margot nos dice Ayut es, Sandra nos dice la es pluriel, Alejandro nos dice la es, atención. Le S. Recuerden que en français, la lettre se disent en masculin. Et, et oui. Gladys tiene razón. Si es un singular, le conjuguent con E, porque es una forma singular. Et si es un plural, bueno. Somme, et ou sont. Et también está suit, E. Mais pour le pluriel, vous ajoutez un S. Donc, la S ici, no es parce que ce sino porque mais sont deux. Como la hay aquí, sí es porque son mujeres. Y Nicolás, como es uno solo, aquí no hay S. Pero si hubiera dos Nicolás, por ejemplo, el del artículo y mi amigo aquí, son con una S. El on onajoute rien. Entonces, Nicolás es sesamí. ¿Qué pasa si yo no digo.? Alice es una sino Nicolás es anami o Nicolás es César ¿Cómo queda? ¿Cómo queda esa, esa frase? Como dice bien Alejandro, el problema es que la es que es muda la la última e y la s también es muda. Entonces oralmente se pronuncian igual, pero ortográficamente son diferentes. Heidi, que yo pas, les grabaciones no tienen caducidad. très bien Camila très bien Hugo Nicolas et ses amis ah oui il est aussi Alice eh, à apparaître, mais bon Nicolas et ses amis sont arrivés Nicolas et ses amis sont arrivés S, parce que c'est pluriel et de E, porque masculino. No hay una E de más porque es masculino, pero si hay una S porque son plurales. ¿Ok? ¿Y cómo sería Alice aparecer? Alice, si un conjuga aparecer devant la scène. Ojo, oh, Gladys, es il. il. il mm -hmm. Porque él es un femenino. Bueno, cómo es Alice apparaître. Si modificamos este y decimos que fue Alice, ay, ay, ay. Re, miren, miren cómo está conjugado aquí. Apagar. Aquí está el participio. Es irregular, entonces yo se los doy. Apagar. Ok, très bien, Camila. Ah, ojo, Hugo, Hugo. Mira, aquí está, aquí está. Atención, ¿eh? Carlos, nous ah, ah, sommes Alice, Alice, Alice, Alice. Alice est apparue avec un E à la fin. Pourquoi Parce que Alice, c'est une femme, donc c'est féminin. Attention, Alice est apparue avec un E final. Parce que une femme. Por eso les partimos el passé composé en dos partes. El martes la vieron con Alejandra, el avoir, que era la parte fácil. El passé composé con être es más difícil y por eso se los pusimos en una clase aparte. ¿Por qué? Porque tienen que tener en cuenta esto en la cabeza. Es como si usaron un adjetivo. Ustedes cuando dicen, uh, por ejemplo, uh, uh, bienvenido, venido es el participio pasado de venir. Pero cuando dicen es bienvenida, ustedes hacen un cambio por un femenino y funciona como un adjetivo. Es exactamente el mismo funcionamiento de un adjetivo. Si es femenino tiene una e, y si es plural tiene una s. ¿Ok? Entonces, bienvenido, bienvenida, bienvenidos, bienvenidas, ¿ok? Vous voyez? Funciona como un adjetivo en ese sentido, Aparu, e a la fin. Voilà. Oui, bienvenido, como ça, bien Hugo. Ok, très bien, ¿est-ce que vous avez des questions ¿est-ce que vous avez des questions? entonces, para recapitular option 1, option 2 euh, cuando sale uno y cuando sale l'autre entonces, tengan esto en cuenta la generalité, en general c'est avoir et l'exception quelques verbes exceptionnels sont con être ok? Bueno, eh, aquí simplemente les voy a mostrar una forma de recordarlo. La próxima clase les vamos a presentar en profundidad, si hoy no tenemos más tiempo porque tenemos un invitado y que, que le vamos a hacer preguntas. Uh -huh. Entonces en estos 10 minutos, después con Alejandra van a ver cómo, cómo se hace. En estos 10 minutos de cuestión por nuestro invité. Bueno. Nicolás. Sí. <risa> <risa> uh, ¿Por qué aparecer en la poeta de la "avoir" Aleida. Es por sí. costumbre. Bueno. Porque aparecer, cuando lo buscas en algunas partes, dice avoir pero cuando lo usas en la vida cotidiana, simplemente lo usas con Etra. Entonces, es, es por costumbre, ¿ok? Ya, ya en la próxima clase te vamos a mostrar la lista completa. Pero hoy, bueno, volvamos a Nicolás. Por aquí nos habían eh, preguntado algo. ¿Cuántas clases Ah, uh, No. Por aquí alguien nos había preguntado algo para Nicolás antes de que le preguntáramos. Que, non, euh, ah, Nicolas, sur quoi tu Qu Qu'est-ce que tu fais? Nicolas, la question, attention. Nicolas, euh, en quoi tu travailles? On dit ça ou pas? Qu'est-ce euh, que tu fais qu est -ce que tu... Quel est ton travail Quel dans... est ton travail Ou dans quoi tu travailles Ou dans quoi tu travailles plus colloquial la segunda. Es más usada la segunda cuando uno habla, pero cuando es más formal usan más la primera. Euh, donc euh... mon travail c'est d'être euh, consultant. Euh, en data, et en ce moment je suis en mission pour une banque. Nicolas est consultant, mm. et consultant veut dire tout et nada. il mange à datos, c'est lo único que elle mange datos. Si, sí. en, en, en, en un banque, ok. Nicolas, qu'est-ce que vous faites? Attention, Gladys, qu'est-ce que vous faites le week-end? Nicolas est jeune. <rire> le quand même. Nicolas, euh... qu'est-ce que tu fais le week-end Qu'est-ce que tu Alors, fais le week-end, Nicolas Ça dépend, j'aime beaucoup aller au musée, j'aime beaucoup, euh, euh, beaucoup sortir, prendre des verres, j'aime beaucoup sortir. Prendre un verre, hein, et ça le vient avec Alejandra, prendre un verre. Euh, danser, danser et visiter et voyager. Ok, donc Nicolas, qu'est-ce qu'il fait le week end euh, Visiter des musées, ouais. Nicolas visite des musées. Ok, comme le musée du Louvre. Comme okay. le musée du Louvre. Porque nosotros fuimos al musée del Louvre, tenemos que volver, de hecho. Sí. <rire> au musée du Louvre. Nous sommes allés au musée Carnavalet. Carnavalet aussi. Le musée de l'histoire de la ville de Paris. Le musée Carnavalet. Et puis on est allé danser. Ouais. On est allé manger. On aussi. est allé manger et prendre des verres. Et on est allé prendre des verres. Prendre des verres. Mm -hmm. Et que prendre des verres. Ils l'ont vu avec Alejandra. Et, Bueno, no, no les voy a decir qué es. ¿eh? No se dice tomar copas. Uh, uh, sí, pero es uh, tomar algo ah, uh, más uh, general. Ok. Heidi, ¿qué tips? Uh, ¿Qué tips de qué? Uh, Para aprender idiomas. ¿Cómo aprendiste tu español? Uh, viajando. ¿Tú has viajado? Sí, he viajado en España. Et je suis resté en contact avec euh, la famille dans laquelle j'avais été. Et euh, mon, mon tip, ce serait de euh, de sortir dans des pays qu'on connaît pas et, euh, qu est, et de boire un peu parce que c'est plus facile de, de parler après avoir bu <rire> un verre ou deux. Ah <rire> oh là là, des conseils de Nicolas le de d'alcool n'est no bueno pas bon pour la santé, mais ça va a aider à vous désinhibir et à parler mieux. Alors, Nicolas, est-ce que tu parles mieux l'espagnol quand tu as bu un verre? Oui. Nicolas. En tout cas, je parle plus espagnol. <rire> Nicolas parle plus espagnol quand il boit un verre. Hein? Un verre. Un verre. Oui, un verre, Nicolas. Un oui, verre. Un verre. Hein? Euh... Où est-ce que mes parents habitent euh, Mes parents habitent en Corse. En Corse? En Corsega. Ah, les parents de Nicolas habitent en Corse. Bon, on va dupliquer ça. Pour ne pas Donc, où habitent tes parents Donc, les parents de Nicolas, ils habitent en Corse. Para nosotros es Córcega, es más largo. Okay. Córcega. Uh, sí, es con una C en español, no con S. <risa> <risa> porque en, en italiano es Corsica. Corsica, sí. Y en Corsica. Corsica. Ah, bueno, porque en Corsica. Corsa. Corsa siempre con. Oh. Depends si c'est Corse l'adjectif ou Corse Ah la, la isla es est Corsica ouais Corsica. un mm, mm, mm. un Corse un Corse un corso un corso, un corso. <risa> Bueno, porque Nicolas habla un poquito bien un poquito, un poquitito. En el que se sí. dice el corso que es el idioma de que hablan en la isla de Córcega. No digan que es italiano porque... No es italiano. De hecho, no es italiano. Tiene ciertas diferencias Bueno, por eso lo hablamos después. Yo que soy lingüista, las vi. O es que tú ha... atención atención. Hugo, ellos no lo saben. Hugo, el verbo netra, ah, oui. ne no se conjuga con agua sino con etra. Es una de las listas de excepciones que les vamos a mostrar. Nicolás... Né, ah, muy, muy bueno ouais, para, para usar el passé así. composé, ¿eh? Nicolas Nicolás. Y. Né. Donc, je suis né a Aix-en-Provence. A Aix-en-Provence. Aix-en-Provence Aix es una ciudad que queda cerquita de Marseille. Mm. Aix-en-Provence es una ciudad que queda pegada de Marseille. De hecho, sí. las dos ciudades forman una metrópolis. ¿Ok? Euh, quel conseil tu peux nous donner pour apprendre plus facilement la langue française ah, <rire> Oh là là, pour apprendre le français euh, Pour apprendre le français Oh là là Oh là là <rire> euh, bah, Sur le, je sais pas, sur le passé composé, déjà sur ça, c'est de, de, de bien retenir que avec avoir c'est invariable et avec être faut faire attention. Ah, d'accord. Alors Nicolas dit avec le passé composé attention avoir variable variable non voilà. variable avec être attention à la variation ok euh, quelle est ma ville préférée en France, est-ce que c'est vrai que les Parisiennes sont froids ah, les ouais. Parisiens. Les Parisiens. Le, non seulement les Parisiens, hein? no mais mm. les Parisiens aussi. Euh, ma ville préférée en France, euh, c'est Marseille. Ah, les Marseillais. <rire> les Marseillais. Hein? Est-ce que c'est vrai que les Parisiens sont froids euh, Oui. Oui bueno, él, él viene de Córcega así que los Córcegos no aman mucho a los, a los parisinos ¿no? sí. entre el sur y el norte de, de Francia no, no nos aman mucho no, no se quieren mucho Uf, sobre todo los del, los del equipo de fútbol de, de Marsella oh. ahí, sí. uh, no, no, no, no, no, no, no, no vamos a repetir porque es muy, muy vulgar uh, ¿qué es que tú pensas de la Colombia? Euh, ben, bah, je, je connais pas très bien, mais, euh, j'aimerais beaucoup visiter pour les, des paysages, la nature, euh, les montagnes, mais après, c'est pas, c'est aussi, euh, l'insécurité, les FARC, euh, Malheureusement. Et, euh, comment il s'appelle? Pablo Escobar? Aïe, <rires> <rires> <rires> <rires> <rires> Sabes que dans cette casa, il n'y a pas Pablo Escobar. <rires> Desafortunadamente, il y a une qu'il y a en Europe. Hum, C'est les, les clichés qu'on a en France euh, sur la Colombie. Euh, Qu'est-ce que tu penses du français au Québec Alors, euh, le français au Québec, euh, alors ça m'est arrivé des fois, une fois au Québec, je ne comprenais pas du tout ce que les gens me, me disaient. Les Français ne comprennent pas les Québécois. <rire> oh, les Québécois, alors, ils parlent el idioma à, à la gente. Mais quand on parle entre eux, on ne peut entendre rien. Alors, où est-ce que tu as connu David On s'est connu à Grenoble. À Grenoble, hein? pendant mes études. On s'est connu à Grenoble pendant que Nicolas étudiait. Oui. Ok, bon. Il est l'heure, ouais. malheureusement, c'est l'heure de finir le cours. Merci beaucoup. Gracias uh, mucho a Nicolas por uh, su ayuda, por su colaboración. Nicolas nos hizo también una voz, como mi amigo Rémi también nos hizo otra voz. Uh, mm -hmm. Y uh, bueno, a veces lo solicito para que nos haga voces en las grabaciones. Bueno, bon, gracias mucho voilà. a vos de estar presentes y nos vemos uh, jueves próximo. prochain Bonjour, buen fin, buen bon fin Chao, chao. Merci, Loudani. Professeur. Bon, merci. Merci, merci. Voilà. Bon week-end.